Bienvenue à vous et surtout, merci pour votre présence à notre webinaire sur le thème des métiers du chiffre, des métiers modernes et tournés vers l'avenir. Avec nous ce soir, pour déconstruire les préjugés et découvrir des métiers variés qui sont au cœur même du développement des structures, nous accueillons Claude Guittard, qui est expert comptable et commissaire aux comptes associé qui représente le cabinet CNG, et Estelle Serruro, qui est chargée des relations entreprises au sein de la Banque de France, donc, merci à vous deux pour votre disponibilité et pour ce temps précieux que vous nous accordez ce soir. Ce webinaire s'organise en quatre temps. Donc, un premier temps avec Claude Guittard pour mieux comprendre ce que sont les métiers de la comptabilité. Un second temps avec Estelle Serruro qui nous parlera de la cotation Banque de France. Euh, que ben, Pour le coup, euh, je pense que ça va être une découverte certainement pour euh, pas mal de personnes. Moi, en tous les cas, ce sera une vraie découverte. Un troisième temps avec Nathalie Lézin qui vous présentera nos formations en lien avec le sujet traité pendant ce webinaire. Et je tiens aussi donc à nous présenter, nous, équipe du CNAM Centre-Val-de-Loire, donc toutes les trois coordinatrices territoriales et pédagogiques. Donc, Célia Loquet, pour les territoires d'Orléans et Pitiviers qui va gérer le défilé des slides du, du support de ce soir. Merci. Donc, Nathalie Lézin pour les territoires de Dreux et Chartres. Bonsoir. Et moi-même, Séverine Oussineau, pour les territoires de Tours et de Blois. Et enfin, nous prendrons un temps pour répondre à vos questions à la fin. Vous pourrez aussi poser euh, vos questions euh, via le fil de conversation euh, dans la discussion de, de la réunion. Donc, euh, voilà, euh, Claude Guittard, est-ce que vous êtes prêt Oui, tout à fait. <rire> bon. Je suis prêt. <rire> Donc on va pouvoir commencer. Bah, du coup, je vous donne la parole pour vous présenter en quelques mots. Et puis on est sur un format un petit peu vie ma vie, donc euh, j'enchaînerai quand vous aurez fait votre présentation avec euh, bah, les questions qui sont prévues à vous poser pour ce soir. D'accord. Donc je me présente, Donc Claude Guittard, je suis expert contact, commissaire au compte, Deux cabinets, un à Montargis un à Paris. Euh, un gros tiers de mon activité en commissariat au compte et le reste en expertise comptable sur des entreprises qui vont euh, depuis l'entreprise le, de métallurgie jusqu'au jusqu médecin. Donc, euh, donc, euh, donc voilà, voilà ce, que je peux, ce que je peux vous dire pour, pour cette présentation. Eh ben, merci à vous. Donc, euh, Claude, est-ce que vous pouvez nous dire quelles sont les missions et les domaines que nous retrouvons dans les activités qui concernent la comptabilité Alors, je dirais qu'ils sont, euh, qu sont déjà de deux grandes natures différentes. Vous avez d'un côté le, les, comment, les missions contractuelles au travers de, de, comment, de la mission d'expert comptable, c'est-à-dire qu'une entreprise va choisir un, un, comment, un expert comptable pour euh, l'accompagner ou pour établir ses, ses, comment, ses comptes. Donc, à ce niveau-là, on va décliner plusieurs, euh, plusieurs choses. Vous aurez évidemment la mission comptable traditionnelle, vous aurez aussi les missions sociales, les missions juridiques. Euh, et aujourd'hui, encore plus euh, des, des missions qui se déclinent et qui vont vers le, vers, comment, vers le conseil. Et puis, à côté de ça, vous avez les missions euh, légales hein, au travers de commandes de, de, de l'audit, c'est-à-dire le commissariat au, au compte, hein, sachant qu'à partir de ce moment-là, au niveau de, de commandes du commissariat au compte, ben là, ce sont... C'est une obligation qui est faite par la loi d'avoir dans certaines sociétés un commissaire au compte, euh, lequel bénéficie d'une euh, certaine protection, je dirais, euh, puisqu'il est nommé pour six exercices. Hein, l'entreprise ne peut pas dire une année, euh, bah, le commissaire au compte ne nous plaît pas, donc on va, le, on va le changer. Avec mission pour le commissaire au compte, en réalité, quand on repart depuis le, le, comment, le début, c'est d'être dans l'entreprise avec une mission permanente. Pour s'assurer que il bah, n'y a pas de, de choses anormales qui se qui comment qui se passe, étant entendu que les associés ont investi de l'argent dans la société et que bah, évidemment le président va gérer la société, va décider un certain nombre de choses et que les associés n'auront accès aux éléments qu'au bout de comment au moment de l'assemblée générale donc au plus tard six mois après la clôture des comptes donc voilà les deux grands, les deux grands pendants de la de, des métiers du chiffre d'accord et est-ce que vous pouvez nous expliquer euh, ce qu'est l'ordre des experts comptables oui bien sûr L'Ordre des experts comptables a été créé par ordonnance de 1945. Vous savez, c'est après la guerre, un certain nombre de, de commandes de profession euh, demandent euh, un certain nombre de, de commandes de choses et le, le, comment le législateur dit euh, « Nous, on veut bien que, que, que vous ayez, par exemple, pour ce qui concerne le, le, comment le, les comptables, un monopole » le monopole d'établissement des, des comptes. Mais à partir de ce moment-là, il faut que vous ayez euh, un organisme qui va, euh, qui, va, qui va vérifier, qui va régulariser, réguler la, la, comment, la profession. Alors donc, euh, un expert comptable, alors pour être expert comptable, il faut être diplômé. Hein, euh, je rappelle que euh, pour info, euh, c'est Bac plus 8, le, le, comment, le diplôme d'expertise comptable. Et donc, une fois que vous avez ce, ce commande, ce diplôme, vous sollicitez votre inscription à l'ordre des experts comptables. Alors, l'inscription n'est pas aut automatique, hein, il va falloir prouver un certain nombre de choses. Donc, déjà, que vous êtes titulaire du, du commande du diplôme, euh, vous avez une, une enquête de, de commande de moralité, euh, vous devez fournir votre extrait, euh, votre extrait, euh, votre casier, euh, votre extrait de casier judiciaire. Et puis, euh, cette inscription à l'ordre veut dire que vous allez vous engager à respecter les règles. C'est-à-dire, et, et, au niveau de, de, de l'ordre, ce sont toutes les règles déontologiques euh, qui régissent notre, notre profession. Étant entendu que l'intérêt, euh, c'est qu'au fond, euh, d'éviter qu'il qu y ait des, des commandes, des dérapages, et que parce qu'un euh, confrère ne fait pas bien son travail ou... En des positions un peu, euh, un peu, euh, qui ne conviennent pas, euh, que ça puisse porter préjudice à l'ensemble de la profession. Et puis, c'est une vraie sécurité pour les, pour comment, pour les clients, parce que le client sait que quand il vient voir un membre de l'ordre, eh bien, au fond, toutes ces règles-là vont être, vont être respectées, parce que l'ordre fait également des contrôles, ce qu'on appelle les contrôles qualité, au niveau des, des, des, comment, des cabinets. Donc ça veut dire qu'une personne qui, euh, qui, qui doit passer par l'ordre des comptables, des, des experts comptables, pardon, euh, prête un serment, c'est un peu dans cet esprit là oui, aussi. oui vous prêtez serment, mmh. exactement. Le serment, c'est mmh. que vous prêtez, vous prêtez le serment de respecter et de faire respecter la loi. Donc vous voyez que euh, ça veut dire que, que, que, que là, on, si d'aventure on ont failli à, à ce serment, et eh bien, la justice n'hésitera pas à, à venir nous demander quelques comptes. Et puis, le Conseil, le conseil, conseil national de l'ordre des experts comptables pourra prononcer une exclusion. D'accord. Alors, on va passer à une autre question. Euh, Est-ce que vous pouvez nous donner cinq bonnes raisons pour euh, pourquoi devenir comptable Est-ce que vous pouvez… Euh... Vous donner les bonnes raisons de devenir comptable aujourd'hui. Les bonnes raisons de devenir comptable, je dirais, que dans un premier temps, c'est je suis curieux. Donc, si je suis curieux, bah, les choses m'intéressent, donc la vie de l'entreprise me, me commande, m'intéresse. Donc, euh, ça, c'est la première raison. La deuxième raison, euh, j'aime le mouvement. Parce que je voudrais qu'on qu qu sorte un peu de, de, de, de l'image traditionnelle de, du comptable ou de l'expert comptable en rond de cuir avec la petite, la petite casquette qui, qui copie des livres à longueur de journée. Non, ce n'est plus, plus du tout ça et ça fait bien longtemps. Hein, donc euh, donc on, on est en mouvement, euh, à titre d'exemple, ce que je peux vous dire, c'est que la semaine dernière, euh, j'ai rencontré, il y, avait, il y avait cinq jours dans la semaine, j'ai rencontré euh, cinq entreprises différentes, j'ai fait plus de 3000 km en voiture, donc vous euh, voyez, il euh, y, a, y a du mouvement. Hein. Et en même temps que le mouvement, je être utile. C'est-à-dire que vous avez une véritable utilité dans, dans, dans comment pour les entreprises. C'est-à-dire que quand vous voyez croître une entreprise, ben c'est plutôt, plutôt bien. Quand, quand, quand l'entreprise est en difficulté et que vous l'accompagnez, c'est plutôt bien. Et je, je, je prends également en compte toutes les missions sociales qui sont, qui, qui, qui sont aussi d'une très grande utilité. Troisième raison, l'économie m'intéresse. C'est-à-dire que je suis intéressé par ce qui se passe et, et que l'économie, bah, à la base, c'est les, les, comment les entreprises, la vie des entreprises, le, le, comment le, la consommation. Tout ça, ce sont des éléments qui m'intéressent. Qui Après, troisièmement, c'est un petit peu plus euh, sur moi, euh, je ne risque pas d'être au chômage. Ça, compte tenu de, de comment de la demande de la demande qu'il y a, il faut, il faut quand même savoir que, à titre d'exemple, j'ai relevé quelques chiffres, mais l'objectif de recrutement prévu en 2025 euh, dans les cabinets d'expertise comptable, c'est le remplacement de 30 000 personnes hein, avec la création de 13 000 nouveaux postes, parce qu'il y a des nouveaux métiers dans notre profession qui qui qui ressortent, ressortent aujourd'hui. Hein. Et puis euh, enfin c'est euh, j'évolue dans mon métier c'est à dire que c'est une euh, c'est une profession dans laquelle vous allez peut-être rentrer euh, en faisant des travaux euh, entre guillemets de, de base et ça n'a rien de commande de, de péjoratif et vous allez régulièrement euh, régulièrement évoluer dans votre euh, dans, dans votre dans votre métier parce que c'est vous allez évoluer parce que vous devenez meilleur sur ce que vous faites. Et puis, euh, vous avez forcément besoin de formation. Et puis, euh, bien évidemment, euh, les métiers, le métier, je le disais, change. Et qui dit évolution de, de commande dans, dans, dans le métier, dit évolution de la rémunération. Important. <rire> absolument. Absolument. Mais justement, comme on est sur le sujet des évolutions, Claude, est-ce que vous pouvez nous dire s'il y a eu des grandes évolutions majeures depuis ces cinq dernières années Et est-ce qu'il y a eu des impacts aussi par rapport à ces évolutions avec la crise sanitaire les, les, les évolutions du métier, si vous voulez, déjà, c'est les évolutions techniques il faut quand même avoir en, à l'esprit que de plus en plus le, le comment, le, la dématérialisation se, se, impacte notre, notre métier. Euh, en matière sociale, par exemple, ça a commencé avec la déclaration, la DSN, ce qu'on appelle la DSN, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, euh, lorsqu'on établit les bulletins de salaire, euh, il n'y a plus les bordereaux de charges sociales c'est un bloc direct que l'on envoie tant à l'URSSAF qu'aux commandes qu'aux qu caisses de retraite. La deuxième la deuxième révolution qu va, que l'on va connaître en 2024, c'est la, la facturation électronique. C'est-à-dire qu'à partir de de, de ce moment-là, il est tout à fait clair qu'une fois que la facturation électronique est en place, bah, par exemple, on, on ne fera plus déclaration de TVA. C'est-à-dire que le, le, le fisc aura directement les fichiers électroniques que l'on envoie, aura les facturations, et puis ben, ils feront leur, leur comment, leur calcul, et puis ils prélèveront directement à la source, comme ça se passe par exemple en matière d'impôt sur, sur, sur le revenu. Ça, c'est la première, la première évolution, et je dirais même révolution, parce que, parce que ça veut dire que. Euh, les entreprises sont demandeurs de tas d'autres d'autres choses du conseil et je pense que d'ailleurs c'est le conseil qui va qui, qui va être le plus important dans quelques années les impacts de la crise sanitaire ça a été clair euh, c'est que je considère que on a pris euh, allez, trois ans trois ans d'avance sur l'évolution technique qu'il aurait dû qui aurait pu être être faite bah, tout ça pour simplement avec le confinement euh Trois ans en arrière, euh, je ne présentais pas les comptes à mes clients en visio. Hein. Trois ans en arrière, je n'aurais pas, pas assisté comme ce soir à, à un webinaire. Euh, je veux dire, c'est quelque chose qui est, devenu, euh, qui est devenu naturel. Et bien évidemment, tout ça, ça, ça a engagé aussi le fait qu'on bah, travaille, on, il y a le télétravail qui se, qui, comment, qui se met en place. Il y a tout, tout, tout, toutes ces choses qui, qui, qui sont effectivement liées tant à la révolution de dématérialisation qu'aux qu impacts de la crise, de la crise sanitaire. D'accord. Alors, euh, là, j'ai trois questions qui sont un peu tournées autour du même sujet, qui sont en une finalement, euh, quelles sont les exigences pour être recruté euh, les principales qualités attendues, euh, et puis vos conseils alors, les exigences pour être, pour être recruté, je dirais, il ne faut pas avoir, avoir d'appréhension et il faut bien se mettre, se mettre en tête qu'on euh, sera en permanence en train d'apprendre. On ne peut pas dire, voilà, je fais ça aujourd'hui, je sais faire ça, bah, donc que de manière un peu routinière, je vais continuer à, le, à comment le faire. Il y a des périodes qui ne sont pas faciles. Euh, les périodes de, de, de commande, d'établissement des comptes demandent un, un, fort, un fort investissement, euh, quelquefois des, des, un certain nombre d'heures de travail à, à comment à effectuer. Donc, euh, je veux dire, il ne faut, faut pas craindre, craindre cette, cette commande, cette situation. Les principales qualités, euh, qualités attendues, c'est être curieux, je le, je le redis, euh, être courageux. Euh, avoir envie de, de comment d'apprendre. De, de comment hein. Mes conseils par rapport, euh, par rapport à ça, c'est que si vous considérez que vous, vous listez l'ensemble de, des éléments que je viens de, de comment donner et, et que vous avez effectivement envie de, de comment d'évoluer dans, dans, dans une profession, ben, il ne faut pas hésiter à venir rejoindre les métiers du chiffre. Vous donneriez presque envie, Claude. <rire> ah, mais oui, oui, je, je, pourquoi Parce que simplement, si vous voulez, en conclusion, euh, j'adore ce que je fais et je le dis souvent. Et vous savez, là, ce soir, je suis à, je suis à Super expertise parce que j'animais une formation aujourd'hui. Euh, je dis souvent à mes, à mes, à mes experts comptables stagiaires euh, tout jeunes, là, je leur dis, c'est un métier formidable, je n'ai jamais eu le sentiment de travailler. C'est chouette. Voilà. Ben, merci à vous, Claude Guittard. Euh, nous reviendrons euh, ben, vers vous euh, en dernier temps pour euh, la partie euh, qui va concerner les échanges questions-réponses. Et là, euh, ben, nous allons passer euh, la parole à Estelle Serrureau, euh, qui va nous parler donc de la cotation Banque de France. Bonsoir à tous. Alors, peut-être en introduction, je, je voulais juste faire un, un petit focus, mais très rapide, euh, sur les missions de la Banque de France, qui sont pas toujours très, enfin, qui sont mal connues, parce qu'on n'est pas une institution qui, qui communique beaucoup. Euh, donc, on a trois missions, en fait, euh, alors, qui ne sont pas forcément assurées à Chartres, hein, mais elles sont assurées euh, globalement euh, sur, euh, sur la France. Donc, euh, on assure des missions de stratégie monétaire, donc on, on fabrique euh, le papier euh, pour les billets, on imprime une partie des billets en euros, par exemple… On assure aussi des missions de stabilité financière puisqu'on contrôle les banques et les assurances et on lutte aussi contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme, par exemple. Et nous assurons, en dernière mission, des missions de services à l'économie et à la société. Auprès des particuliers, on est connu pour, pour être détenteur des fichiers Banque de France, donc les interdictions bancaires, les interdictions de crédit, la procédure de surendettement. Et puis, la procédure de droit au compte aussi. Ça, c'est pour les missions qui sont tournées vers, vers les particuliers. Mais on a aussi des missions destinées aux entreprises. Donc, on attribue une, une cotation. Donc, ça, je vais y revenir. On a la procédure de médiation du crédit. Donc, une procédure qui est… Très, très, très demandé actuellement, puisqu'on a des entreprises qui, qui rencontrent des difficultés au quotidien de trésorerie et de financement. Donc, elles font appel à la médiation du crédit. Donc, c'est la Banque de France qui, qui est chargée de cette mission. Et on a tout un type d'accompagnement d'entreprise. Donc, ça aussi, j'en je, je, parlerai un petit peu ensuite dans la présentation. Voilà, donc on va déjà parler de la cotation de la Banque de France. Alors, c'est quoi la cotation de la Banque de France Donc, la, la définition de la, la cotation, c'est euh, une appréciation sur la capacité d'une entreprise à honorer ses engagements financiers à un horizon de trois ans. Donc, nous, Banque de France, on cote toutes les entreprises dont le siège social est en France. Donc, elle est composée, vous le voyez euh, sur, sur le slide euh, qui est présenté, elle est composée de deux éléments. Il y a une cote d'activité. Donc, la code d'activité, c'est une lettre. Euh, c'est euh, en fait le, le niveau euh, de chiffre d'affaires réalisé par l'entreprise. Et il y a une code de crédit. Donc, c'est un, un chiffre qui donne une évaluation euh, bah, de l'entreprise est-ce que euh, la cote est, de l'entreprise est excellente ou elle est plutôt fragile Donc, plus on se rapproche du 1, mieux c'est. Ensuite, comment les entreprises sont cotées Donc, la Banque de France euh, cote les entreprises sur la base déjà des documents comptables. Donc, les documents comptables nous sont transmis Enfin, nous était transmis auparavant par les experts comptables. Maintenant, c'est ce que vous disiez, M. Guittard, euh, tout se fait beaucoup par euh, dématérialisation. Donc, euh, on a des, des documents comptables qui nous sont dématérialisés, enfin, envoyés sous forme dématérialisée euh, par les experts comptables. Et on a aussi les documents comptables qui arrivent directement par la DGFIP. Donc, on a une source, une base de données euh, immense à la Banque de France puisqu'on détient vraiment beaucoup d'informations. Donc, la, la, la cotation se fait sur cette base-là, déjà sur, les, sur la base des documents comptables. Aussi, on, on va collecter des informations euh, auprès des grèves des tribunaux de, de commerce et auprès de la centrale des incidents de paiement des effets. Et en parallèle, on peut mener aussi des entretiens avec les dirigeants pour obtenir des, des, des données qualitatives, parce que les chiffres ne veulent pas ne donne pas toujours toutes les informations. Une entreprise peut très bien avoir réalisé un, un exercice comptable moyen, même pas bon, voire catastrophique, et avoir des perspectives bien meilleures. Donc, ce serait dommage de, de baisser la cotation de l'entreprise, parce qu'on va voir qu'il y a quand même des impacts, euh, de baisser la cotation de l'entreprise alors que euh, les, les exercices à venir vont être sensiblement euh, meilleurs et euh, voilà c'est juste une erreur de parcours, un problème de gestion, un problème avec un client, par exemple, qui, qui peut avoir euh, impacté euh, l'entreprise sur, euh, sur un exercice. Donc, c'est dommage de décoter une entreprise euh, alors qu'on peut avoir des, des données, euh, des perspectives euh, meilleures. On parle de cotation à dire d'experts, donc à Banque de France, on est apparemment des, des experts puisqu'on analyse l'activité de l'entreprise, sa capacité bénéficiaire, mais aussi on va regarder son autonomie financière, sa, sa solvabilité et la liquidité. Donc au travers de, de beaucoup d'indicateurs, on a un outil extrêmement performant qui, qui, qui va donner des, des ratios sur ces thématiques-là. Euh, et ensuite, on a quand même l'œil euh, humain qui intervient sur chaque dossier pour regarder si la cotation euh, émise par l'outil euh, informatique euh, paraît juste ou pas. Et les informations qualitatives qu'on aura obtenues lors d'un entretien téléphonique ou en vis-à-vis -vis avec le dirigeant va nous permettre d'améliorer bah, la cotation ou à l'inverse, les, les perspectives ne sont pas bonnes. Euh, donc là, on, on sera plus prudent sur, sur la cotation de l'entreprise. Je continue toujours sur la cotation. Qui a accès à la cotation Donc Bien évidemment, le dirigeant a accès à la, co à sa, à la cotation de son entreprise. Hein, il, a, il est tout à fait en droit de, de savoir comment a été évaluée son entreprise. Euh, mais aussi les banques. Les banques ont accès à Fiben, c'est un outil, c'est le fichier bancaire. Voilà, donc ils ont accès à toutes les notations Banque de France des entreprises. Il y a aussi les assureurs crédits, les assureurs caution, les assurances, les mutuelles, les institutions de prévoyance. Donc tout le monde n'a pas accès à ce fichier, mais les, les professionnels y ont accès. À quoi sert la, la cotation de la Banque de France bah déjà, dans un premier temps, ça permet aux dirigeants d'avoir une évaluation sur la situation financière, sur, sur la santé financière de, de son entreprise. Et puis aussi, la cotation Banque de France, ça sert un peu de référentiel dans le domaine bancaire. C'est-à-dire qu'un dirigeant euh, qui souhaiterait euh, ouvrir un compte bancaire, euh, par exemple, dans un établissement euh, voilà, euh, l'établissement va, va déjà regarder la cotation de la Banque de France. Donc, si on regarde le tableau, si on a une cotation H6+, donc c'est une cotation euh, très faible… Ça veut dire que l'entreprise a quand même des difficultés sur, sur, certains, sur certaines thématiques. Donc, ça peut être sur la trésorerie, la, la, enfin la, la liquidité, l'autonomie financière. Ça peut être sur plein de choses hein, ou tout simplement l'activité qui n'est pas, pas au rendez-vous. Euh, bah le, le banquier ne va pas chercher plus loin. Il va, il va sûrement refuser l'ouverture du compte. Ça peut aussi servir aux, aux dirigeants d'entreprise pour obtenir des financements. Plus la cotation de la Banque de France est bonne euh, plus euh, bah, la relation avec le banquier sera, sera facilitée et plus ce sera facile aussi d'obtenir des financements et dans de bonnes conditions. Donc là, voilà, il y a une, la, la slide que vous voyez, c'est un exemple de cotation B3, B c'est euh, parce que l'entreprise réalise un chiffre d'affaires entre 150 et 750 millions d'euros. Et 3, donc c'est une cote de crédit qui est jugée forte plus. donc C'est une, une cote qui est vraiment euh, excellente en sachant que plus on s'approche du 1, mieux c'est. Donc déjà, 3, c'est déjà une cote qui est, euh, qui est très bonne. On peut continuer… Voilà, la slide suivante, euh, c'est sur notre outil d'accompagnement Opal. Donc, Opal, c'était un, un service qui était payant auparavant, mais qui est maintenant gratuit depuis la crise Covid, parce qu'on s'aperçoit que les, les dirigeants d'entreprise ont besoin d'outils et ont besoin que ce soit gratuit pour euh, parce que bah, la, la conjoncture est, est compliquée pour tous. Donc, Opal… Hop, hop, hop, hop, je prends. Donc, Opal, qu'est-ce que ça veut dire C'est l'outil de positionnement et d'analyse en ligne des entreprises. Donc, Opal, c'est un, un, un outil qui est accessible directement sur le site Internet de la Banque de France. Le dirigeant se connecte euh, sur l'outil, hein, il, voilà, il tape Opal sur notre site, il y accède directement, il peut se connecter avec ses, ses identifiants France Connect et ensuite il arrive sur, euh, sur l'outil directement. Donc l'outil reprend en fait notre base de données, c'est-à-dire que le dirigeant d'entreprise va retrouver dans, dans la base de données son, enfin, ses derniers bilans comptables. Et quand il va se connecter, il va pouvoir choisir à qui il veut se comparer. Puisque comme nous avons une base de données, on a le moyen de proposer des, des, des référentiels de comparaison. C'est-à-dire que le dirigeant, il va pouvoir se comparer à des entreprises qui sont dans le, le même code d'activité que le sien et avec, il va pouvoir choisir aussi des tranches de, de chiffre d'affaires réalisés par ces entreprises. Donc, il va, ça va lui permettre de, en fait, de, de pouvoir se, se comparer, d'avoir des, voilà, des, des, des indicateurs de, de comparaison. Donc l'outil Opal, il y a un premier volet euh, analyse, c'est-à-dire que euh, là c'est la machine qui marche toute seule au vu de, des éléments comptables. Opal va sortir en fait euh, euh, des indicateurs euh, mesurant les performances de l'entreprise. Euh, et puis c'est très très euh, ludique et pédagogique cet outil dans le sens où euh, ça va être, il va y avoir des... Comment dire euh, Il va y avoir des soleils, il va y avoir de la pluie, il va y avoir de l'orage. Ça va permettre à l'entreprise de voir si ces indicateurs, je ne sais pas, par, par exemple, euh, son, son chiffre d'affaires, euh, ça, ça va être aussi des indicateurs de rentabilité, de solvabilité. Euh, voilà, si sa rentabilité est à un bon niveau, si elle est un peu faible et par rapport à son secteur d'activité et au segment de comparaison, est-ce qu'il est, qu est mieux, mieux placé en termes de rentabilité que ses concurrents ou à l'inverse, est-ce qu'il est moins bien placé Voilà, donc là, ça va lui permettre de mesurer en fait ses points forts et les points d'attention de l'entreprise. Et l'outil Opal propose également un deuxième volet qui est l'aspect, euh, le volet simulation. C'est-à-dire que le chef d'entreprise, il va pouvoir euh, créer son, son prévisionnel d'exercice. C'est lui qui va rentrer ses chiffres. C'est lui qui va, voilà, qui va, alors bon. Il peut, il peut se faire accompagner parce qu'on a des dirigeants d'entreprise qui ne sont pas du tout euh, financiers. Donc, euh, on peut avoir des, des prévisionnels un petit peu délirants, un petit peu avec des chiffres un petit, un petit peu exagérés. Donc, c'est vrai que le, le dirigeant qui n'est pas du tout financier, c'est peut-être bien qu'il qu se fasse aider par euh, bah, pas, pourquoi pas par, euh, par son comptable, son expert comptable ou par, euh, par tout type de personnes euh, habilitées euh, et, et dans ce domaine-là. Et donc, à travers ce, cet outil, il va pouvoir monter son prévisionnel et regarder euh, bah, si ses marges se maintiennent, si sa rentabilité reste à un bon niveau euh, et puis voir euh, bah, tout au bas euh, du solde des soldes intermédiaires de gestion euh, bah, son, son résultat d'exercice. Et il va pouvoir retravailler euh, son exercice au fur et à mesure euh, bah, de l'année il va pouvoir retourner sur l'outil Opal et modifier, euh, modifier ses, son prévisionnel, ses, ses hypothèses d'évolution. Voilà sur Opal. Et à la Banque de France, on fait aussi euh, d'autres activités. On est, euh, on est aussi un petit peu professeur. C'est-à-dire qu'en euh, 2016, la France… Euh, la France s'est dotée d'une stratégie nationale d'éducation économique budgétaire et financière. C'est-à-dire qu'on s'est rendu compte qu'on avait quand même une partie de la population euh, bah, qui ne savait pas gérer un budget. On a tout un tas de dirigeants qui ne sont pas du tout euh, financiers. Euh, voilà, mais bon, ça touche à la fois les particuliers et les entreprises. Donc, euh, donc les pouvoirs publics ont, ont comment dire, désigné la Banque de France... Euh, comme opérateur national et responsable de la mise en œuvre de cette stratégie. Donc, euh, on, on, à, travers, euh, à travers beaucoup de, de formations, on intervient auprès de publics très différents. Donc, on intervient auprès, ça peut être des personnes, euh, bah, qui des migrants qui arrivent. Euh, c'est pour leur donner des, comment, des, des notions de, de budget. On intervient aussi auprès des assistantes sociales pour les former sur les procédures de surendettement, de droit au compte, c'est pour aider euh, à l'inclusion financière des publics. On intervient auprès aussi de, bah, de collégiens, de lycéens, d'étudiants, euh, à travers euh, des jeux de société. La Banque de France a créé des jeux de société, des jeux de plateau. Euh, si, si vous pouvez passer à la, la, la, la slide suivante, voilà. Euh, on a par exemple créé le jeu « Hashtag Aventure Entrepreneur ». Donc là, c'est destiné à des lycéens dans des filières euh, STMG, mais aussi, euh, bon, je le présente souvent ce jeu et, et j'anime des, des sessions de, de jeu euh, auprès de jeunes entrepreneurs. Donc, je vais dans les filières professionnelles, je vais à la CCI, à la CMA par exemple. Et donc, ce jeu, en fait, pendant, pendant, quelques, pendant deux heures, vous êtes dans la peau d'un chef d'entreprise à qui il arrive des événements et qui va devoir prendre des décisions. Et ça permet un petit peu aussi de, de voir les impacts sur le bilan et le compte de résultats quand on prend des décisions. Et à la fin, il y a toute une partie un peu pédagogique où on fait le point sur, euh, bah, sur certains indicateurs. On parle de, de fonds de roulement net global, on parle de, de BFR, de besoins en fonds de roulement, euh, on parle de trésorerie, on parle d'investissement, on parle de, de, de tout un tas de sujets. Mais euh, voilà. Et, et suivant les publics, on rentre, euh, on rentre dans, dans le détail ou pas. Euh, voilà. Voilà, voilà. Et puis, on a également un portail qui s'appelle Mes questions d'entrepreneur. Euh, on a la même chose du côté des particuliers. Hein, euh, on a mes questions d'argent de côté particulier. Mais mes questions d'entrepreneur, en fait, ça répond à tout un tas de questionnements. Ça peut être à la fois, <coughs> excusez-moi, euh, sur la création d'entreprise, la gestion d'entreprise, la transmission. Ça donne également euh, des, des, les, le nom et les, les coordonnées d'interlocuteurs. Euh, si vous, si vous avez besoin d'informations complémentaires ou si vous avez des, des questionnements très ciblés. On a, voilà, on a, on a des interlocuteurs qui, qui, qui participent à, à la vie de, de ce site. Euh, voilà. voilà, Mais très intéressant ce site, ça permet, il y a aussi des modèles de courrier pour tout un tas de, de démarches administratives pour les, pour les chefs d'entreprise. Et du coup, je n'ai pas de slide pour le présenter, mais on a la même chose côté particulier, euh, mes questions d'argent, où euh, par exemple, euh, vous voulez, euh, vous voulez euh, comment dire, euh, arrêter un, un contrat d'assurance, vous ne savez pas comment formuler le, le, le courrier, et ben vous allez sur ce site-là et vous pouvez trouver le modèle de courrier facilement. Voilà pour ma part. Merci beaucoup, Estelle Serruro, pour cette présentation. Euh, C'est vraiment intéressant de découvrir les différentes activités euh, qu'on retrouve au sein de la Banque de France. Euh, enfin, je pense que beaucoup euh, de personnes qui euh, verront ce webinaire euh, euh, bah, en apprendront aussi. Donc, Merci pour, pour toutes ces, ces informations. Euh, ben, je vais passer la parole à Nathalie Lézun qui, euh, qui va vous présenter euh, les différentes formations euh, que nous proposons aujourd'hui euh, en lien avec euh, bah, ce que nous venons de découvrir euh, au cours de ce, de tous nos échanges. Merci Séverine, merci à tous. Bonsoir. Euh, donc, euh... Euh, nous proposons, euh, au, dans le cadre du, des formations du CNAM, un certain nombre de diplômes et certifications euh, en lien avec la comptabilité, le contrôle et l'audit, euh, et qui amènent à euh, un certain nombre de métiers que vous avez pu évoquer un petit peu, euh, euh, Monsieur Guitard et Madame Serrureau, euh, lors de vos interventions. Effectivement, donc. Euh, euh, nous avons donc la licence comptabilité contrôle audit, il s'agit donc d'une licence générale euh, qui amène donc aux métiers d'assistant comptable, de collaborateur ou de responsable comptable, d'assistant euh, contrôleur de gestion et de responsable administratif. Alors on n'a pas mis effectivement tous les métiers euh, possibles et accessibles avec euh, cette licence générale, mais euh, effectivement, donc cette, cette, cette formation et ce parcours euh, amènent à ce type de métier. Nous avons également un certain nombre de blocs de compétences euh, et de compétences attestées à, à au sortir de ces blocs que l'on développe euh, au, au niveau du CNAM, qui sont euh, le, le développement des pratiques professionnelles en gestion, qui, attestent donc, euh, euh, qui permettent en fait de, de reconnaître les différents éléments qui permettent d'apprécier la notion de contrôle, euh, jusqu'à l'élaboration d'un bilan et, euh, et du compte de résultats consolidé. Le deuxième bloc de compétences euh, identifié chez nous et que donc nous proposons en formation, euh, c'est le contrôle de gestion et la prise de décision en entreprise qui permettent donc d'élaborer le budget, c'est le premier aspect, et de conseiller et aider les différents responsables de l'entreprise dans le cadre du process budgétaire. Le troisième bloc de compétences euh, tourne autour de la finance et du diagnostic financier des entreprises puisqu'il s'agit dans ce bloc de compétences-là de construire un plan d'investissement et de construire un plan de financement et de choisir donc les modalités de financement d'un projet ou d'une entreprise. Le quatrième bloc traite de la fiscalité et de la stratégie fiscale des entreprises. Il s'agit ici euh, d'aborder de, de, en profondeur donc, tous les mécanismes fondamentaux euh, de la fiscalité des particuliers Bonsoir. et des entreprises. Bonsoir, monsieur. Je suis désolée, on ferme. Je, je m'en vais là. Hein ah, oui, oui, oui, oui, tout à fait. Je hein, mais... ouais. Merci. Je... Voilà, donc la fiscalité des particuliers et des entreprises et euh, de déterminer les opérations imposables euh, jusqu'à l'établissement de la déclaration de TVA. Et puis, on arrive à, aux unités d'enseignement, euh, plus précisément. Euh, nous avons une unité qui s'appelle gestion comptable et financière de l'entreprise, euh, qui traite des tableaux d'inventaire, de l'analyse financière d'une PME indépendante et de la comptabilité des sociétés. Mais également, euh, une, autre, une deuxième unité d'enseignement qui est du droit fiscale, où là on traite de... On apprend aux, aux auditeurs à maîtriser la TVA et les impôts sur le capital. Une troisième unité d'enseignement sur la comptabilité et le contrôle de gestion, où là on traite de euh, l'élaboration des, des budgets et la maîtrise euh, des différentes étapes de la démarche prévisionnelle. Euh, et des principaux budgets, que ce soit les, le budget de vente, le budget approvisionnement ou le budget de production. Voilà un peu euh, les unités d'enseignement, les blocs de compétences et euh, le, le diplôme de licence que nous proposons au sein du CNAM. Sachant que euh, nous avons également en interne au CNAM une euh, école euh, qui s'appelle l'INTEC, une école euh, de contrôle, euh, euh, ça s'appelle l'Institut national des techniques économiques euh, et comptables, qui prépare au diplôme de comptabilité et de gestion, au diplôme de gestion et de comptabilité, mais également. Euh, au diplôme supérieur de comptabilité de gestion et de comptabilité gestion, euh, je me suis perdu de comptabilité gestion au niveau supérieur. Voilà donc ce, ce sont des écoles en interne. C'est une école en interne qui existe au CNAM également. Donc nous avons des journées portes ouvertes qui sont euh, or, qui sont qui sont en cours. Euh, jusqu'au 10 février où là nous, nous vous attendons, euh, nous attendons les, les prospects, les personnes qui seraient voilà, intéressées par, euh, par tout type de, de, de parcours, de formation et plus particulièrement ce soir sur l'audit, le, le, le contrôle et la finance euh, où nos conseillers et nos assistants de formation se mettent à votre disposition pour euh, voilà, vous informer sur ces, sur ces métiers-là en particulier. Ensuite, euh, nous avons euh, un, un, un, un dernier, donc en plus de l'audit de ce soir, nous avons pu organiser euh, des audits, des, des webinaires sur le développement euh, durable et la transition écologique, euh, la transformation des usages du numérique et euh, le 7 février prochain sur euh, l'amélioration du cadre de travail des équipes. Donc voilà un petit peu euh, ce sur quoi nous, nous euh, voilà, comment nous nous projetons. Nous avons également des, des réunions d'information collectives sur la validation de l'expérience, euh, un peu partout sur, euh, sur le territoire centre-val de Loire. Euh, la prochaine réunion... Collective a lieu à Orléans le 28 à 10h, Dreux le 30, Pithiviers également, Chartres le 31, Bourges le 1er, euh, etc., jusqu'à Tours le 9 février. Toutes ces informations-là sont disponibles sur notre site euh, internet knam-centre.fr. Merci beaucoup de votre attention. Euh, merci aux intervenants et on pourra éventuellement passer aux questions. Donc, merci Nathalie pour, pour cette présentation des, des formations et, et notre actualité. Euh, bon, nous avons Claude Guitard qui a dû, euh, qui, a dû qui a dû partir euh, parce qu'il avait un, un impératif pour 19h. Donc, euh, bah, il ne pourra pas, voilà il n'est plus là pour pouvoir répondre aux éventuelles questions, mais rien n'empêche euh, de les poser, ces questions, euh, et de et de, que nous, on puisse revenir euh, vers vous éventuellement pour y répondre, euh, il n'y a aucun souci. Et nous avons toujours avec nous Estelle Serruro euh, qui, euh, après sa présentation, peut-être, euh, vous aurez des questions à lui poser. Donc, c'est le moment, profitez-en. Elle est là, elle est disponible. Donc, euh, à votre écoute. Euh, bonsoir. Euh, bonsoir. Euh, J'ai une petite question pour Mme Siruro. Euh, si vous m'entendez, oui, oui. c'est bon. Euh, oui. Est-ce qu'il y a un lien avec la cotation euh, Standard Poor's et la Banque de France Non, il n'y a pas de lien. Vous m'entendez Oui. Oui, d'accord. Oui. Non, non, non, il n'y a, a aucun lien. Merci beaucoup. Euh, moi, j'ai une question également. En cette période de COVID encore, qui a été assez récente, je voulais savoir si les entreprises avaient plus utilisé vos outils ou, ou vous s'étaient plus renseignés auprès de la banque. Euh, la Banque de France, et si en même temps, vous avez constaté euh, vraiment ce qu'on a bien senti euh, par les médias, ces entreprises euh, qui, qui, qui ont vraiment souffert, et est-ce qu'il y a eu vraiment des, des baisses euh, au niveau des, des quotas, par exemple, que vous avez pu euh, remarquer Alors, euh, en 2020, quand la crise Covid a commencé… On a, été, euh, je, voilà. on, on a été extrêmement sollicité par les entreprises euh, parce que un certain nombre d'entreprises ne, ne pouvaient pas euh, obtenir de prêt garantie état il faut savoir que euh, beaucoup beaucoup d'entreprises ont souscrit un prêt garantie état donc ça a été quand même une bouffée d'air pour les entreprises. Euh, après, euh, il y a eu des aides pour, pour les commerçants également. Euh, pour les petites entreprises, il y a eu des aides financières. Donc, tout ça, ça a aidé quand même les entreprises. Donc, on, on a eu très peu de liquidation d'entreprises sur 2020, 2021 également. 2022, on a commencé à avoir des entreprises en souffrance. Qui avaient obtenu un prêt garanti État et puis ben, il fallait commencer à rembourser. Euh, et et euh, elles n'ont pas eu le, le rebond d'activité espéré et donc elles n'ont pas pu faire face euh, ou, ou elles n'arrivaient pas ou difficilement à faire face aux échéances euh, de, du, du PGE. Donc on a été beaucoup, beaucoup, beaucoup sollicité dans le cadre de la médiation euh, sur 2022. Mais là, le début d'année 2023, euh, et encore, et on, enfin, on, on a encore atteint un, un cap, un cap au-dessus. Euh, on voit vraiment de plus en plus d'entreprises en souffrance. Alors, il faut, remplir, il faut rembourser le prêt garanti État. Il y a les matières premières qui augmentent. Le, le coût les coûts d'énergie, les coûts d'énergie qui sont multipliés par quatre voire 10 fois pour certaines entreprises, donc ça représente ça représente vraiment des complications et puis il y a les problèmes d'effectifs de personnel pour beaucoup beaucoup d'entreprises. Donc là, elles ont été beaucoup d'entreprises ont été entre guillemets perfusées par par l'arrivée du prêt garanti état, mais Maintenant, il va falloir rembourser ce prêt et, et, et on a quand même beaucoup d'entreprises en difficulté. Je ne sais pas si j'ai répondu entièrement à votre question. N'hésitez si, pas. Si, si. Je, je, en fait, comme on avait entendu ça dans les médias et puis qu'on voyait énormément de créations d'entreprises à côté de tout ça, on, on se demandait… Euh, ben, euh, enfin, euh, la la, enfin tout ça, c'était tout la à fait juste ça. Mmh. Voilà. Ouais. Voilà. Parce qu'à côté de ça, il y avait énormément de fermetures et, et à côté, on, on voyait plein de petites structures qui, qui, qui ouvraient. Des... Donc, Il n'y a, a pas eu tant de fermetures que ça. Si vous voulez, les, les fermetures qu'on a eues, c'était des entreprises qui, avant le Covid, étaient déjà en difficulté et elles n'ont pas pu obtenir euh, les aides, euh, les aides euh, voilà, que, qui, qui étaient à disposition des entreprises en, en 2020 et 2021. Euh, mais voilà, c'était des entreprises qui étaient déjà en souffrance. Donc, bien évidemment, elles n'ont pas pu passer la crise Covid et, euh, et elles ont été... Euh, bah voilà, il y, y a eu des fermetures. Effectivement, il y a eu pas mal de créations oui. Oui. aussi à côté. Mais toutes ces entreprises, elles ont bénéficié d'aides et puis de, de financements parce qu'il y a eu quand même beaucoup, beaucoup d'enveloppes de, distribuées. Euh, mais maintenant c'est ce que je dis, hein, maintenant il faut rembourser, alors les entreprises ont pu bénéficier d'un report des échéances de deux ans jusqu'à deux ans donc celles qui avaient souscrit un, un PGE en 2020 pouvaient commencer les remboursements sur 2022, celles qui avaient souscrit des PGE en 2021 avaient l'obligation de rembourser dès 2022 mais le prêt garanti État se, se rembourse sur quatre ans donc quand vous avez emprunté 100 000, 200 000 euros, qu'il faut rembourser cette somme en quatre ans et que vous n'avez pas euh, le, le rebond d'activité espéré, vous n'avez pas retrouvé un, un niveau d'activité euh, d'avant euh, la crise Covid. Et puis, en plus, s'ajoutent à ça bah, les charges qui ne font qu'augmenter. Et les entreprises ne peuvent pas toujours répercuter les hausses des matières et les hausses des, des prix de l'énergie sur, sur, sur les prix pratiqués. Hein. Euh, Ce n'est pas toujours possible ou elles peuvent répercuter partiellement. Ben, ça, ça, C'est compliqué pour beaucoup, beaucoup d'entreprises. Donc là, je vois bien, puisque euh, je suis en charge des dossiers de médiation pour le 28, je vois bien que là, on n'est que le 26 aujourd'hui. Euh, on a déjà des, pas mal de dossiers qui sont, qui sont tombés sur, sur ces premiers jours de janvier. Et c'est des entreprises qui ont des problèmes de trésorerie, qui ont des problèmes… Bah, les banquiers ne suivent plus. Ils ont, elles ont obtenu des prêts garantis État. Euh, et puis, euh, puis c'est compliqué. Donc, je ne sais même pas si on va trouver, pour certaines, je ne sais pas si on va trouver des solutions. Donc c'est un peu inquiétant quand même. Et l'année 2023, euh, bon, je ne veux pas être pessimiste, mais enfin bon, euh, tous les économistes le, le disent, euh, l'année 2023 va être, va être compliquée encore. Bon, bah merci. Là, pas de merci. hélas pas de bonnes nouvelles. En même temps, il vaut mieux le savoir. Exactement. Oui, bah, j'invente rien, il y a des, euh, si vous voulez, euh, oui, ça j'en ai pas parlé, mais la Banque de France, euh, sur tout le territoire, en fait, on interroge tous les mois un panel d'entreprises, donc ça va, du, ça va du petit commerçant local à, à la à la grosse industrie euh, voilà, du, du, du coin, Donc, euh, et puis de tout, tout, tout secteur d'activité. Donc, on les interroge tous les mois bah, pour savoir au niveau de l'activité, pour savoir au niveau des prix. Euh, puis, euh, il y a des fois, on fait des focus bah, au moment où, où, où les prix, enfin, l'inflation euh, s'envolait. On, on avait fait un focus sur cette, sur cette thématique-là. On les interroge aussi sur le recrutement, les effectifs, etc. Donc, ça nous donne quand même… Euh, une vision, une vision assez fine de ce qui se passe sur, sur notre territoire. Et on se rend compte que oui, c'est compliqué, compliqué, compliqué. Et ça va pas s'arranger, en tous les cas sur 2023. Donc, sur 2023, on risque d'avoir plus, excusez-moi du terme, mais plus de casse que sur 2022. Ou 2022, déjà, on avait vu des plus de liquidation judiciaire que, que sur 2020 et 2021. Euh, mais là, 2023, je pense que ça ne va, va pas être joli, joli pour, pour certaines entreprises. OK. Est-ce qu'il y a d'autres questions pour euh, Madame Serrureau Eh bien, merci. Euh, on va considérer que euh, bah, ce webinaire est terminé. Donc, euh, merci pour votre participation, euh, tant intervenants que euh, bah, personne présente pour euh, poursuivre ces échanges. Euh, je vous souhaite une bonne soirée. Au revoir.